Vous savez, c'est l'homme qui fait de lui ce qu'il veut être le plus souvent dans la société. Les problèmes de sécurité de Samba, en première ligne, c'est les cas de cambriolage, des domiciles et des lieux de commerce. Ok, voilà. y a après... Alors qu que si la population doit fuir son service de sécurité, l'échec est programmé. Il y a c'est à dire c'est On est dans un de un milieu de montagne, on est un L'insécurité en général, c'est un grand problème pour les enfants. Parce que s'il y a un enfant qu'on nous appelle, il faut forcément l'implication de la gendarmerie ou de la police pour aller constater. Je suis c'était les la collaboration suis les gens. Je suis Je suis il y a eu beaucoup de, de violences policières à l'encontre de certaines populations, les élèves, des étudiants. Aujourd'hui, au fond, ce qu'on voulait savoir, c'était le rapport entre la police de proximité, les cellules de veille, les corolle et les FDS. Tu ne peux pas faire de la maison. Tu ne de de la maison. ne pas faire de de de je suis venu me la maison de la me Je suis à de la maison. Je suis venu de Je suis de Je suis de Peut-être qu'il nous accusait de certaines choses. C'est déjà un évêque de conscience. Et en plus, ma prière est que cette initiative puisse aller à long terme. Merci.